Zambi, Et salut tout le monde, c'est Cheval, on se retrouve donc pour l'épisode numéro peste, 8, bien, ma peine. de The Witcher, donc on n'avait oh, pas trop avancé dans l'épisode je... précédent, on avait juste ouvert la map, donc on va essayer ce coup-ci d'avancer dans les quêtes. Euh... euh, euh, euh, euh, euh, euh... Alors au travail ici, je dois me rendre la nuit, donc on n'est pas la nuit. Je dois soutirer les informations sur Berengar, un dénommé Coleman. Je ne trouve pas la taverne. C'est ça le problème. La taverne, elle est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre enquête J'ai reçu la clé de la crypte dans les égouts. Je dois trouver la porte que cette clé déverrouille. Rechercher. Je dois parler au messager de celui qui combat la salle en bas. Je dois le retrouver ce soir à l'ours poilu. Donc de nuit. Je vais, je fais une enquête à Vizima qui mènera à Asvard. Donc là pour l'instant on ne peut rien faire. Et parler au joueur. Le problème étant que la taverne, j'arrive pas à y aller. Hein. C Je serait là, mais la taverne de l'ours poilu. Euh, C'est dans le quartier des pauvres. Hein. À côté du feu de camp. C'est derrière moi. Mmh. Euh... Où est-ce que tu m'as dit de taverne Alors ce script tout droit. Tant que je trouve pas le feu de camp. Oh, J'ai jamais rien vu de plus bizarre que ce Le feu de camp est là. La taverne devrait être par là. On va prendre de contrats, on a déjà assez de quêtes. Ah, c'est la taverne. Ça y est, j'ai trouvé la taverne. Alors, on oh, va y avoir la bagarre. Qui doit trouver ici Voilà. On là. Zoltan. Et à demain, tu te bats Sorceleur Zoltan Chivet, content de te voir. Tu as réussi à rentrer dans la cité Bravo Il y a plein de travail pour un sorceleur à Vizima. Et toi Comment tu t'y es pris Ces saletés de non-humains trouvent toujours un moyen de se faufiler chez les humains. Arrête ton numéro, j'ai hâte de parler. Je t'écoute. Euh... Tu connais la banque... Tu connais la banque de Vivaldi Il ne lui reste plus que le nom de Vivaldi. Comment ça « Nouveau propriétaire. Des humains. Ah, »« ça explique beaucoup de choses. Vraiment »« Vraiment euh... ?»« Comment ça va ?»« Tu as déjà pensé à te marier, Gérald ?»« Mon métier laisse peu de place au mariage. La fécondité, le risque permanent, les voyages... »« Bah, moi, je me pose des questions. »« Ah oui ?»« Je ne l'ai pas vu depuis un moment et je deviens jaloux. » Les naines sont si séduisantes. Si on allait boire un verre, ça ne peut pas faire de mal. Tu te fous de moi Je n'oserais pas. C'est pas un sujet de plaisanterie. Euh, tu as une, tu as une minute Qu'est-ce qui te chiffonne Je t'avertis, c'est une question philosophique. Le sens de la vie, c'est ça Le mal que les sorceleurs combattent naît du chaos, des actes perturbant l'ordre.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 parce que c'était notre devoir. Ça n'a aucun sens. Ne me mets pas en colère. Je m'échauffe vite quand on me cherche. C'était ça, le bien dont tu parlais. Et si tu veux savoir ce qu'un lettré en pense, lit Visogota de Corvo. D'accord, je comprends mieux. Merci. À bientôt. Je t'écoute. Je cherche du travail. Il paraît que des monstres écument l'embarcadère du marais. Tout le monde s'en plaint. À qui devrais-je proposer d'écarter ce danger Va voir le Varden. Tu le trouveras sur la digue où il supervise les mouvements de marchandises. Merci, Zoltan. Je t'écoute. Adieu. Quatre mises à jour. Je dirai à Vivaldi que j'ai trouvé une preuve. J'ai des couilles, mieux de partir. Qu'est-ce que tu veux, minable J'ai quelques questions. Tu dois pas savoir à qui tu parles. Un mot de plus. Et avant que tu comptes jusqu'à trois, t'auras 12 enfants de salauds à tes basques pour t'égorger. Et avant que vous ne comptiez jusqu'à trois, vous serez mort. Hé, le Louveteau montre les dents, et il mordit aussi. Je pourrais lui trouver un travail adapté. Je méprise les gens comme vous. Le mépris, petit Louveteau, c'est bon pour les gens prudents. Chez les autres, ça prouve qu'ils sont trop jeunes et ignorants. « Je chie sur ton mépris de gamin. Qu'est-ce que tu veux ?»« Je suis passé chez Talar, j'y ai trouvé des affaires qui appartenaient à quelqu'un que je recherche. »« Je suis passé chez Talar. J'y ai trouvé quelques affaires qui appartiennent à quelqu'un que je recherche. »« Ouais, et alors ?»« Elles étaient à un sorceleur. Comment les avez-vous eues ?»« On les a trouvées. Ton ami, il avait des problèmes à force de traficoter avec la salamandre. » Qu'à demander aux gens des marais où on a trouvé ces trucs. Alors, je vais questionner les habitants des marais au sujet des béringards. Bonjour, vous voulez manger Ou vous avez autre chose en tête Comme quoi On a un lit très confortable derrière. Alors, ce sera quoi Quoi de neuf dans cette cité Les gars se battent. Il y en a qui prennent des paris. De temps en temps, ils assomment un étranger. Bref, on s'ennuie. Alors, euh, euh... j'en ai un qui m'intéresse. J'ai de Je suis une petite musée. visez moi ça. Du glaive plein le dos, une crinière blanche. Vous Vous êtes échappé d'un cirque Non, j'y travaille toujours. Mais on m'a dit que le vôtre vous cherche. Quelle répartie <rire> Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que c'est que tous ces paris La récréation du peuple. Deux durs se foutent sur la gueule, on parie sur le gagnant. Et les brutes, ça leur apporte quoi De l'or, tiens. Les spectateurs rigolent bien et les gardes des foules. Si ça tourne mal, les chiens mangent un peu plus. D'accord, donc là, je pourrais déposer des objets, mais non. À bientôt. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a en tête fait Allez sur la digue. Enfin, là-bas, donc. La maison délabrée, on est où là On est là à y a l'entrepôt Fiette en danger Qui, qui êtes-vous On m'appelle Coleman. Et dans quoi êtes-vous Je vends des trucs, je voyage à gauche, à droite. Où, par exemple Dans les marais. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre Simple curiosité. Tu veux acheter un truc Euh, vous avez déjà vu... Euh, on va lui dire ça. Vous avez déjà vu l'emblème de la salamandre Fous-moi la paix Mais... pars toi Il ne veut pas, pas parler. Pas. Ah. Euh, bon. Oh, Dieu. Pouvez-moi la patience. Il n'est pas rien. J'ai du respect pour les audacieux. Un, argent, ça te un glaive en argent, ça te dit quelque chose Pourquoi tu me demandes ça Je n'ai pas de temps à perdre. Le prends pas mal. Où as-tu trouvé ce glaive Je l'ai gagné. Contre un jardinier. Où pourrais-je le trouver Dans les jardins de l'hôpital Lébiona. Ça s'en fait là, des sont rajoutés qu'est-ce qu'on a comme quête Un bout de paix. La maison hontée Vivanti On ah, va aller lui dire qu'il est innocent. Hein. Donc. La société a fait de moi ce que je suis. Là, on n'a que des malfrats. Ouais. Euh, ouais. ouais. La société a fait de moi ce que je suis, pétitant dans la civil. C'était moi ce que je suis. Pour deux orins, euh... hein, je nettoie vos bottes. Non, non, c'est bon. Non, merci. Même si je pense que lui, il faudrait lui donner des sous pour qu'il parle, mais bon. On va aller lui dire. Ce sera déjà ça de fait, à moins qu'il nous enchaîne sur une autre quête. Qu'est-ce qui vous amène euh... J'ai identifié les contacts de Hazard Javed. Intéressant. Désolé de vous avoir soupçonné. Je sais que vous avez perdu le contrôle de votre banque. C'est gentil d'être aussi franc envers un nain. Enfin – Pas de quoi ?– J'ai des renseignements sur Javed qui pourraient servir. – Parfois, un petit détail change tout. – Je suis tombé sur son nom dans de vieux dossiers. Il a réglé ses frais de scolarité de l'école de magicien de Bagnard. Mais il a été exclu après s'être intéressé de trop près à la magie noire. Il a cessé de régler ses frais de scolarité, et la banque n'a gardé aucune trace de lui par la suite. Vous affrontez un renégat. Qui plus est, un renégat dangereux. Ok. Donc, enquête. Apparemment, on se trompeuse, on peut rien faire. On va peut-être aller là. Vu qu'il fait nuit. Nous, on est là et c'est juste à côté en plus, donc c'est bien. Hop, dit que je trouve la porte. Excusez mon chat qui fait du bruit. Comme d'hab. Euh, hop, on va sortir. Donc, ce serait... Euh, ici. On dit tant de choses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 il subsiste toujours une possibilité d'erreur, mais elle est négligeable. Je dois trouver ce livre pour Kalstern. Oui, ah. Bien. Je gâche pas sa livre. Peut-être aller voir Vivaldi. Peut-être que lui saurait. Qu'est-ce qui se passe là J'ai Que se passe-t-il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 Cette enquête n'est pas aussi simple que Raymond le voudrait. Apparemment, tous les suspects ne sont pas coupables. Je pense que je devrais chercher d'autres pistes de mon côté. Ok. Euh, je dois me rendre de nuit dans les trois pires coupe gorges et dérouiller quelques bandits. Qui fait nuit là Non. vous de paix. Je dois me rendre sur la digue. On va aller là. Hop. Okay. Donc là, euh, ben. Quelle époque ça, c'est bien ma peine. Oh mon père. Un petit bah. peu d'action. Hein? Damn, c'est étrange Gérald, c'est bon de vous voir. Où allez-vous À la digue. On ne passe pas. Interdit par le capitaine. Pourquoi Ordre du capitaine. Adressez-vous à lui. Messieurs, est-ce ainsi qu'on traite un héros Gérald, le sorceleur qui a sauvé Vizima des griffes d'un Cocatrix. Un héros Ça change tout. Il est comme l'un des nôtres. En ce cas, maître Gérald, veuillez passer. Nous trinquerons à votre santé à la taverne. Merci, Siegfried. Une surprise dans les égouts. Un chevalier de la rose ardente. Couvert de fange de la tête aux pieds. Je travaille toujours seul, mais j'étais curieux de voir un chevalier en action. Pour un humain, il s'est bien comporté. Il m'a témoigné une gratitude sincère. Est-ce que je ferais bien d'aller là Est-ce qu'on n'avait pas une quête avant celle-ci Qui était un qui voulait qu'on qu se débarrasse des euh, je ne sais plus quoi. Alors, une vieille amitié. Je crois que Chani m'est redevable. Je devrais discuter avec elle plus souvent. On ne peut pas suivre la quête. Une partie de dés. Non plus. Suspect. Il serait peut-être intéressant d'aller voir ce qui peut se passer dans un entrepôt des quartiers pauvres à minuit. Mais il n'est pas minuit. Alors, je rouvrirai l'enquête si je trouve de nouvelles preuves. On ne peut pas la suivre. Souvenir d'un galève. Je dois parler au jardinier à l'hôpital. Bon, on va aller là, donc euh, ça on verra un petit peu plus tard. Donc revenir en arrière. Droite, gauche et droite. Je vais retourner à l'hôpital en fait. Est-ce que c'est il y a quelque chose à nous dire Souhaiteriez-vous rejoindre l'Ordre Eh bien... Attendez, laissez-moi vous exposer quelques détails. D'accord. Primo, l'Ordre a été créé pour servir les plus humbles. Secondo, tout le monde peut le rejoindre. Paysans, nobles ou sorceleurs. Tertio, les chevaliers jouissent de nombreux privilèges. J'en ai assez entendu. Quarto, les chevaliers de l'Ordre traquent les monstres. Alors, qu'en pensez-vous Non merci. bas là, il me semble hein. il me pourtant qu'on avait pris une quête où il y avait un mec qui nous avait donné des sous pour euh, pour aller dans la crypte C'est pas ici. C'est pas parfait. plus simple dans le premier village hein. on s'y retrouvait mieux euh, pourtant si c'est derrière moi tout droit et à droite Alors, derrière moi tout droit ok et parler au jardinier qui est ici Regardez comme ça pousse. Euh, Racontez-moi vos aventures de mercenaires, vous ne craignez pas la peste. Euh, je m'intéresse comme... davantage au glaives en argent. Ah, je savais bien qu'un de vous autres viendrait un jour. Vous l'avez perdu au dé J'étais sûr de gagner. Faut faire attention à l'expert, il est fort. Où avez-vous récupéré ce glaive Et à a ça, il y a eu une grande bataille près de Brenna. Tout a été fini on avait vaincu Nilfgar. Et depuis ce jour qu'on n'est plus une province impériale. Vous avez récupéré ce glaive pendant la bataille Oui, il était au sorceleur Cohen. Un gars solide, et hors du commun. Mais vraiment pas très bavard. Comme nous tous. Je lui ai promis que je donnerais ce glaive à un autre sorceleur. Avant de mourir, il a marmonné un truc sur des dents et le disque. Ensuite, il a éclaté de rire au moment d'y passer. Pourtant, vous l'avez perdu au jeu je l'ai caché pendant cinq ans. Et puis, je me suis dit que je reverrai jamais un autre sorceleur. Mademoiselle Chani, qui travaille à l'hôpital, elle l'a connu, ce cohen. Merci. Bonne chance à vous. Euh, Racontez-moi vos, racontez vos aventures de mercenaires. Rapportez-moi à manger, et on discutera. Est-ce qu'on a... Euh... Un truc à manger qu'on pourrait lui donner. Mmh. Délicieux. Incroyable ce qu'un boulot honnête ouvre à pétiller. Merci, sorcé Vous disiez. Vous disiez. Pendant la guerre, j'étais mercenaire sous les ordres de Catilabelle elle-même. C'était une sacrée guerrière, un sacré bout de femme. Les femmes fortes. Il n'y a rien de tel sur cette terre. Ça, c'est bien vrai. On avait peur de personne. Dans le corps de mercenaires de Cathy j'en ai vu du pays. Je suis même allé jusqu'à Zerikania. Ça en fait du chemin. C'était un enfer. Chaud et humide, comme une étude. On massacrait les gens de là-bas et ils nous massacraient. Ils ont des mouches la nuit. Elles vous rentrent dans le nez pour y pondre leurs os. Les larves, elles vous mangent le cerveau. Quand elles éclosent, elles vous sortent par les yeux. Une vraie saleté. Plein de nos gars sont morts comme ça. Puis il y a les maladies, les araignées, les serpents, et d'autres saloperies dont je ne connais même pas le nom. J'ai même vu un cheval rayé. Après huit mois dans la jungle, il a fallu décamper. C'est pas possible de gagner une guerre si on ne sait pas où les cache. Ça a été la seule défaite de Katiabel. Quelle histoire passionnante! Merci. Regardez comme ça pousse. Euh, vous, vous ne craignez pas, pas la peste? Mon jardin oui. est toute ma vie. Quand Melitel dira que mon heure est venue, je m'en irai content. Bon vent. La maison hantée. n'arrive pas à me dépatouiller de celui-là, hein. Vous cherchez quelque chose Je m'en vais. Enfin un verre. Maison en fait, là. Encore un fou qui cherche le trésor. Un piège. On a trouvé un autre pigeon à plumer. Par ici. On s'occupera de la pétasse elfe plus tard. Juste une chose. Quoi Comment peut-on être assez stupide pour engager un sorceleur contre soi Ah, oh. ah. T'aurais dû guerres pire quand on le l'occasion oh. oh. Parler à la dominette. Merci d'avoir sauvé moi. Vatgern. tout va bien. Je préfère ne pas parler de cela. Te disent Théard. Je parle votre langue mal. Venez pour me visiter à la maison du Nain Forgeron. Adieu. Va faire. Alors ça ne peut pas. Ça n'en peut pas ici. Vincent n'est pas vraiment du jean barbare, mais il a parlé de patrouilles, de surveillance dans divers entrepôts mini, pour lesquels il n'est pas payé. Ça m'a semblé bizarre. Il serait peut-être intéressant d'avoir ce qui peut se passer dans un entrepôt des quartiers forts à mini. Ben oui, mais je ne peux pas y rentrer. Alors, prends la quoi Là, on attend les nouvelles. Ici, je dois parler du glaive avec Chenny. On va aller voir Chénie. Chénie, elle est ici. Et moi, je suis à l'opposé. D'accord, très bien. Chienne de vie On par là-bas, je pense. Là la, la nuit, les années de dorment. Ah. Qu'est-ce que vous faites dans les rues se Dégage de là. Laissez cette femme en paix. T'as des vapeurs pour une pute Avant de partir, excusez-vous pour votre comportement grossier. T'es malade le vieux Dégage avant que je te trucide. Quand vous vous serez excusé, allez voir le capitaine Vincent. Dites-lui que vous êtes un criminel et un salopard. Dégaine, vagabond. J'ai jamais tué un type sans défense. C'était votre dernière chance. Chopez-le détournez votre alasaf avec un petit coche pour l'achever. Prends bon, ça dans à amuang. Je suis en pas là. Il gonflé lui. Non, c'est pas par là. Du tout, du tout, du tout. Euh... Je peux rejoindre. Euh... Non, ah, non, bien sûr. Alors, on va aller, euh, on a dit, chez notre ami. les parties habitées mais euh, franco c'est pas l'endroit où on a envie d'aller hein. ah, voir une maison face à une tête de serpent elle nous a dit voilà ici une maison de chanel Enfin, te voilà. On dirait bien. Tu as convaincu la vieille peau de te laisser passer Cette adorable vieille femme en bas Elle fait de ma vie un enfer. Alors, vieille mégère devrait être morte depuis longtemps. À ton âge, une fille doit être. À ton âge, une fille doit être mariée Elle, elle en est convaincue. Ton loyer est raisonnable Au moins, le loyer est bas. En Téméria, les médecins sont mal payés. La plupart se sont expatriés. Tu es resté.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 Oui J'ai un problème. Oui J'ai appris que tu avais croisé Cohen peu de temps avant sa mort. Comment le sais-tu J'ai trouvé son glaive. Il est mort à la bataille de Brenna, sur ma table d'opération. Tu étais médecin à Brenna Je travaillais avec un chirurgien du nom de Rusty. Qu'entends-tu par connu Il est mort quand l'épidémie de Capriona a éclaté à Maribor. Le fait d'être un gnome ne l'empêchait pas d'opérer mieux que personne. Tout devenait simple avec lui. Suture le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune, le blanc avec le blanc et tout ira bien. Oh, tu ne pourrais pas comprendre. Je ne l'ai pas connu. Tu sais quelque chose sur ce glaive Va voir le nain du nom de Zoltan Chivet. C'est le meilleur connaisseur en armes. Alors je devrais parler à Zoltan. Il est, il est très près de ce genre de choses. Ok, mais dans le prochain épisode, il faudra qu'on aille parler à Zoltan et qu'on continue les quêtes. Et franchement, je vous jure, hein, par rapport au début du jeu, la ville, c'est un labyrinthe, quoi. Donc, euh, bah, écoutez, on se retrouve pour l'épisode 8 et on ira voir euh, Zoltan le nain pour voir ce qu'il en est euh, de ce glaive. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis vraiment plongé dans ce jeu, dans l'histoire. Il me prend vraiment... Euh, J'ai pas envie d'arrêter, quoi, en fait. Euh, quand on est lancé, même si les graphismes sont euh, des point and click, et beaucoup moins poussé que le 3, hein, qu'on verra beaucoup plus tard. Mais euh, voilà, l'histoire est là, l'histoire est prenante, on a envie de savoir. Les quêtes euh, ne sont pas des quêtes répétitives, c'est un jeu où vraiment, il faut suivre. Euh, si on s'arrête pendant trois mois, on est perdu. Mais euh, voilà, faut suivre, Faut puis ça part dans tous les sens, on a des quêtes partout, il faut bien sélectionner, il y a des heures à respecter pour les faire. Enfin moi, je m'éclate en tout cas, j'espère que ça vous plaît. J'attends vos retours. Sur ce, je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. Et on se retrouvera très vite pour l'épisode 8 ou 9, je ne sais plus. Mais enfin, le prochain épisode de The Witcher 1 et voir ce qui arrivera à notre beau Gérald. Sur ce, bye bye